Et on dit à voix haute, «Je suis capable! » Encore plus fort, «Je suis capable! » Et encore plus fort, «Je suis capable! <rire> » Bravo! Et maintenant, on le dit doucement. «Je suis capable! » Plus doucement, «Je suis capable! » On chichote, «Je suis capable! » Et là, on le dit dans notre tête. Encore une fois. Une dernière fois. Ça fait du bien, les affirmations? Eh bien, passe une belle journée et à la prochaine.